Qui que tu as parlé? Qui tu te voilà, poids de moi. Apparu, te voilà, poids de moi. Te voilà, déplacé, vite déplacé. Ne retournez point Retournez-moi ta présence de personnes, qui êtes vous inconnu, bon, révèle-toi, moi, inconnu de nature spirituelle en matériel? as-tu été envoyé vers de moi pour oh, toujours, mon autre moi, c'est toi, mon moi t'appelle. C'est vrai, oui, c'est moi. Viens dans mes bras, mon autre moi, mon image, toi et moi, pour toujours. Je pense à toi, je pense à toi, tu es mon obsession, tu es en moi, toi c'est moi. Qui es-tu apparu, qui es-tu qui es-tu Qui es-tu Qui es-tu Te voilà près de moi. Apparu. Te voilà près de moi. Te voilà. Déplacé, vite déplacé. Le retour Tout persistante, qui êtes-vous, inconnu? Révèle-toi à moi, inconnu de nature spirituelle ou matérielle. As-tu été envoyé? Le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 Ne retournez point, va, va, va. Ne retournez point. Ta présence est trop persistante. Qui est devant est connu. toi? Inconnu. Révèle-toi à moi. Inconnu, peu importe de nature spirituelle ou matérielle. Tu étais envoyé Près De moi oh, Toujours Mon autre moi C'est toi Mon moi C'est vrai Oui Tu es moi Viens dans mes bras Mon autre moi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 Il y a Mon amour.